Non, ce ne sont pas des décisions. La première chose que nous voulions faire, c'est de faire euh, l'état des lieux un peu des difficultés que nous rencontrons sur le territoire en matière de violence et de délinquance, et trouver aussi euh, réfléchir sur des solutions que nous pourrions apporter État, région et les autres collectivités pour pouvoir répondre à l'attente déjà des syndicats de policiers, mais aussi Surtout à la jeunesse guadeloupéenne qui se sent euh, abandonnée, désœuvrée. Donc actuellement, nous allons lancer euh, tout de suite, euh, augmenter le nombre de recrutements dans le cadre du pacte pour l'emploi. Voir avec l'État, si prolonger si possible, euh, donnant les emplois d'avenir qui arrivent à échéance euh, sur le territoire. Et surtout aller vers les associations pour les accompagner. Et la troisième chose... Euh, nous trouver la, la vraie solution pour, pourquoi pas, la région puisse prendre l'agrément pour le service civique qui cause des difficultés aux communes et par la suite porter l'agrément pour pouvoir recruter un bon nombre de jeunes. L'État finance à 100% et répondre à l'attente de ces jeunes. Bien évidemment, dans tous les lycées, bon, il y avait un problème de marché public qui a été réglé aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Euh, je n'entrerai pas dans le dossier, car il y a tellement de choses à dire. Et je le dis, quand à un certain moment, nous avions dénoncé certaines choses certaines mesures pratiques, on me disait que je voulais attaquer certaines personnes. Et bien aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on voit maintenant les difficultés que nous rencontrons et qui auront à, à régler au niveau de la région. Mais je suis confiant, les choses avanceront très bien. Moi, depuis, euh, je la semaine dernière, je travaille avec euh, les responsables des, des forces de sécurité, le colonel commandant le groupement de, de gendarmerie, la nouvelle directrice de la sécurité publique qui a pris ses, ses fonctions le 1er septembre dernier. C'est plus récent le nouveau directeur départemental de la police aux frontières. Et euh, j'ai souhaité effectivement euh, leur fixer des, des objectifs, euh, je dirais, précis pour accroître euh, la visibilité euh, et la présence sur la voie publique, pour développer nos capacités euh, d'investigation. Donc euh, nous allons euh, faire évoluer hein, la, la manœuvre, je dirais, pour euh, tenir ces deux objectifs et euh, Vraiment continuer de, de lutter, je dirais, contre, contre cette, cette délinquance qui est beaucoup trop importante. Je crois qu'il faut saluer l'action hein, de nos policiers, l'action de nos, de nos gendarmes. Les choses, je dirais, ne sont pas faciles, mais elles seront faites.